Je ferai que ce que j'ai à faire. Bah ouais, je suis pas là pour plaire. Mon train dit le labeur et les affaires. Bah ouais, je suis pas là pour plaire. Je ferai pas éternellement, travail sous serre. J'ai bien trop souffert. Je ferai que ce que j'ai à faire bah ouais, je suis pas là pour plaire. son dos j'ai depuis que j'exerce. puis j'ai percé vers le top. Primé versé, vers, n'est des verts. Plus vert, plus c est c est vert, vers. Plus percé vers, plus j'rappe vers. Je les Mon parcours, je l'ai étalonné. T'as besoin de carrière meurt, Désolé de l'apprendre. Tant que j'ai pas appris à pardonner, c'est que j'ai encore des coups à rendre. Parti avec un handicap, aucun de me donner son appui. L'objectif, c'est la maintenance de cap. Tant tu me verras pas pleurer sous la pluie, je dis ce que je veux. Je pas devant toi comme un psy. Tu peux toujours crier, que personne ne et me ferait. Oui, c'est vrai que c'est tant tentant, mais ça donnera pas plus l'impression d'avoir réussi. Je ferai que ce que j'ai à faire. Bah ouais, je suis par là pour plaire. Mon train de vie, le labeur et les affaires. Bah, bah ouais, je suis par là pour plaire. Je ferai pas éternellement travail sous serre. J'ai bien trop souffert. Je ferai que ce que j'ai à faire. Bah ouais, je suis par là pour plaire. La présence aspire pas au mannequinat. Je vais passer tous mes crimes pour bavé aux policières. Même au père, stocké Vlar, mes pensées n'ont pas de désir J'ai de la présence, t'as le déo, sec machina. Je taffe trop, j'ai. Plus de vie sociale et même plus de vie affective à mes projets. Rafale tout artime et cela dans son effectif, c'est l'apogée. Que de la force, même parmi mes jeunes récissifs. suis pas fauché, ma même dans les poumons de mon propre dépressif. Comme d'hab, je plane sous 60 décibels. Quand je peux, j'expose mon armature. Mais mes plaies restent sous l'armature. J'ai jamais compté sur eux pour me la vie belle. Je ferai que ce que j'ai à faire. Bah ouais, j'suis par là pour pleurer Mon train vie, le labeur et les affaires. Bah ouais je suis par la porte plaire, je ferai pas éternellement travail sous serre J'ai bien trop souffert Je ferai que ce que j'ai à faire Bah ouais je suis par la porte plaire, je suis inathénia par les fâches. Mon virus se propage, tous mes ennemis s'enflamment comme une flaque de propane Inathénia par le darge, donc je m'auto-félicite Je bibille de l'illicite Je limite ta réussite So easily easily shit Je ferai que ce que j'ai à faire Bah ouais je suis par la porte plaire Montre de vie le labeur et les affaires. Bah ouais je suis par la porte plaire Bah ouais je suis par la porte plaire